Salut à toutes et à toutes les amis de Nairon, j'espère que vous avez été ce magnifique mm -hmm. pour une nouvelle vidéo en compagnie de YouTube. personne Parce que je n'ai pas d'amis euh, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo très très très spéciale Dernièrement les amis, j'ai plein de nouveaux membres qui arrivent sur notre Discord Skyblock d'iPixel Et je me suis dit, c'est le parfait moment de récompenser les joueurs qui sont actifs, qui demandent de l'aide et qui sont sympatoches Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est qu'on va... J'ai dépensé environ 15 millions... Et j'ai acheté des items. Donc, j'ai acheté... Euh, au début, je pensais que j'allais faire 3 sets. Mais malheureusement, j'ai remarqué que c'était plutôt cher pour le legging et les plastrons. Et donc, j'ai décidé de, faire, de le donner à 3 personnes. Donc, je vais crafter des items sur mon Discord. De leur donner, par exemple... Tout ça en plus. Donc, un Full Strong, un AOTD, un Wither Skeleton et un Underman épique, mais avec au moins niveau 60, comme vous voyez, sont tous niveau 60 et plus. Même chose ici, et une personne, la, la personne la plus riche, entre guillemets, la personne ce qu'on va aider, euh, le, le, qui est déjà un peu riche, on va regarder leur profil quand même, on ne va pas le donner déjà à quelqu'un qui est riche, on lui donnera juste ça pour l'armure à ah, la personne qui est la plus riche des trois. Donc, j'espère que vous avez compris le plan de match pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez rejoindre le Discord, vous aussi, le lien est en description. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour notre première proie, slash victime. Ok, les gars, j'ai peut-être trouvé une proie. Donc, euh, lui, il a besoin... Freelix 5 il est dans la guilde et tout. Il est en full strong déjà. Mais, euh, j'ai été regarder son profil. Donc, je vais vous montrer vite fait son scale euh, juste ici. Donc, euh, comme on peut voir, il n'a pas masse de... de skill combat. Il n'a pas trop de... Thune, comme on peut voir, 27 000 sur lui, il a juste une strong et une cristal il a pas d'outd, il a juste un tacticien, il a pas beaucoup de talismans, pas beaucoup de pets, donc je pense que ça va être une de nos proies en fait, donc on va lui, il veut que je lui trade, euh... il veut que je lui craft des catalysts donc on va lui crafter ses catalyses, et ensuite on va lui faire une petite surprise, on va lui donner tout le reste, donc euh, catalyse voilà... Voilà, et on va lui sortir un full stuff. Donc, il revendra au pire des pires, les gars. Hein. Il revendra, on s'en fout, c'est pas très grave. Oups. Donc, voilà. Euh, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et tac, on peut pas trade les catalysts en fait. Donc, euh, je vais lui mettre dans un backpack. Accepte. On peut pas trade les catalys Redonne mon bag après. Prendre genre ce bag là. Et genre vraiment Icons vraiment Icons, tu me donnes tout ce stuff Vraiment icons T'es trop sympa, icons Est-ce qu'il va marnaquer J'aurais dû voir s'il m'arnaque ou pas en fait avant.. J'aurais dû, euh, dû voir. <rire> oh là là là là. Merci pour mon bag mec. C'est vraiment, t'es trop sympa mec, j'en avais vraiment besoin, voilà, merci, bonne journée, adieu, est-ce que, attends, est-ce que tu avais besoin de moi, Dès de... <rire> qu'on a trouvé notre pro, on verra, mais lui il a l'air content là, il est content gros, et on l'a refait, il en a doublé son stuff, il avait un full stuff chante il a juste à revendre l'autre, il a un meilleur pet qu'on lui a donné, une meilleure épée, donc là lui il est bien gros, hein. lui il est bien là, il est parti au paradis ce gosse Oh, c'est dommage, j'avais trouvé une bonne proie, les amis. Malheureusement, il n'a pas de trait de quoi. Mais ces gars-là, ils me demandent juste comment monter son dédale de catacombe. Comme j'ai dit ici, la, la meilleure technique, c'est juste de faire des donjons. Le plus que tu peux, que tu gagnes ou que tu perds, même si tu meurs plein de fois, ben, le problème, c'est que. Pas le problème, mais le truc qui est bien, c'est que tu gagnes toujours de l'XP. Et au bout d'un moment, tu gagnes assez de l'XP. Euh, je suis occupé présentement. Peut-être plus tard ou en live. Quand je live. Oh là là, je continue à chercher une proie les amis et je vous reprends. OK les gars, on a trouvé une proie donc j'étais euh, parti. Donc en gros le gars il s'appelle euh, il s'appelle comment Il s'appelle toi nous 08. Donc on va ouvrir le Scaléa. toi nous 08. On va voir s'il est riche. Donc il a une adaptative, il n'a pas beaucoup d'argent, 1 million et en gros lui qu'est-ce qu'il veut c'est que lui Oh, il est quand même bien hein. Ouais. Il est quand même bien, donc on va lui donner, genre, euh, on va juste lui donner le pet et les, les trucs. Il nous restera un truc à trouver pour une autre personne un peu moins euh, riche que lui. Donc, euh, en plus, il faut lui faire un truc euh, vite fait, là. Il veut de, de la gold essence. Je sais pas c'est quoi son truc exact. Euh, Vas-y, paie-moi. Toi, nous, il a pas de grade. Donc, en gros, il veut qu'on lui mette son sniper Cleaver, qui est une des meilleures épées comme celle-ci que j'ai. Donc on va le follow au dungeon hub. Euh, il est où Mr Toanu. Trade Toanu08. Vas-y trade moi mon pote. C'est quoi Tu veux mettre ta cleaver en 4 étoiles et 5 étoiles, c'est ça Tu fais quoi là Vas-y. Euh, essence crafting euh, Est-ce que j'en ai assez Ouais je devrais en avoir assez normalement 20 Et euh, voilà Et lui doit nous donner 1 million normalement Mais nous on va lui faire un petit cadeau en plus On va lui donner ça Voilà Donc on retraite avec lui On oh, va il va mettre 1 million normalement 1 million Allez vas-y cadeau mec on a fait un million de bénéf, les gars. Oh, yes, je suis trop content, les gars. Un million de bénéf, Voilà. Wow, trop sympa, mec. Oh, mon Dieu, les gars, j'ai trouvé un contestant super intéressant. Le gars... Attends, je vous montre ça. Ce gars-là, il vient de me demander pour un solar panel. Et Un solar panel, c'est quand on débute, les gars. Sauf que, comme vous voyez, son combat, il est niveau 20. Donc, ça doit faire un moment qu'il joue. Il joue depuis 4 mois. Et il a juste une lapisse. Il a quelques pets, mais que des pets... Euh... Bof, bof, quoi. Il a pas beaucoup de... On pas... ne peut pas voir vraiment son inventaire vu qu'il ne l'a pas activé. Mais le reste, quand, quand on regarde ses stats, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de trucs. Donc... Euh... Invite Evil Renard. Euh... C'est quoi ça, son pseudo Ah, c'est Evol. Putain, je suis débile aussi. Evol Renard. Est-ce que j'ai marqué Evil ou oh, Evol Non, j'ai bien marqué Evol. C'est quoi qu'il veut, en fait Il veut qu'on lui craft un solar panel, je crois. Il va avoir une petite surprise quand -qu on va lui, euh, lui rendre le truc. Ça prend des tournesols, mon pote. Ça prend pas des tournesols Ah non, c'est un solar panel, c'est pour upgrade des minions, en gros. Mais ouais, j'avais oublié... Vas-y, je, je pensais que c'était le truc, tu pour faire de la lumière sur les, les îles. Donc, euh... on va lui donner ça, ça, ça, ça et ça. Et on va voir sa réaction. Qu'est-ce qu'il va dire, les gars Oups. Wesh, wesh. La forme Ok alors, bonne journée, on retourne faire nos trucs comme si rien n'était, est-ce qu'il va nous suivre, est-ce qu'il va dire quelque chose, est-ce qu'il va juste partir sans être gentil, il est parti sans dire merci, oh le fils des putes, ok bah plus jamais je donne des items à personne, vous êtes tous des gros fils des putes, vous dites même pas merci quand quelqu'un vous donne un truc, oh là là là là donc, voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est une petite vidéo plus courte que ce que je fais dernièrement, surtout avec le deuxième profil, on est rendu qu'on fait des vidéos de quand même 30-40 minutes, donc je sais que certains d'entre vous adorent, d'autres qui aiment moins, mais euh, c'est une longue série, la, la série solo, enfin solo, je veux dire, j'ai quand même une île avec, c'est quand même, euh, sur l'île, quand même Volkin et tout, mais euh, on est quand même solo euh, à jouer pour l'instant. En espérant qu'il viennent m'aider un jour à faire un chantitrouille de il s'est connu comme ça, parce que bon, on va pas se mentir, j'ai la flemme. Mais bon, dernièrement, j'ai remarqué que vous aimez beaucoup les vidéos et tout, et je vais continuer à vous proposer du contenu sur Skablock. Et aujourd'hui, c'en était une vidéo comme ça. Je veux quand même... Euh, le but, c'était quand même de, pro de promouvoir un peu le Discord, comme vous pouvez voir ici. Euh, vite fait, sur le Discord, les gars, le Discord, c'est quand même assez bien. Vous voyez, il y a toujours des annonces quand je fais des vidéos. Il y a euh, tous les updates qui se font sur le serveur, donc tous les spoils, les updates, vraiment tout... Il y a, euh, vous pouvez trouver des parties pour faire des, euh, des donjons, donc si vous avez juste à mentionner le rôle que vous voulez dans le chat euh, donjon et cherche, recherche de donjons en plus bas, hein, vous allez voir. Et vous pouvez aussi trouver des gens pour faire des parties de dragons, euh, des fishing parties, des sondages, enfin il y a plein de trucs les gars que vous pouvez faire. Vous avez les textures pack, les modes utiles, les sites utiles, les timers. Donc, si vous avez besoin de savoir quand qu il, y un, il y a un truc, par exemple un magma boss ou quoi, ben, vous pouvez voir. Les gens à éviter de trade avec. Donc, comme vous pouvez voir, on a une liste de toutes les gens que vous devez éviter de faire des trades/slash avant-achat. Euh, vous avez, euh, ben, là, il y a des channels que vous vous savez pas, mais vous avez surtout le, le crafting. Donc, vous pouvez demander de l'aide. C'est ici que j'ai trouvé Toi, nous. Euh, le trade à achat, si vous faites des trades, je j'essaie de, de bait des gens à faire des trades. Vous avez les pubs pour puber vos auctions quand vous en avez. Et vous avez bien sûr le flex pour montrer quand vous avez des trucs de merde qui vous arrivent comme moi, regardez ça. J'ai drop un item à 43 millions les amis, mais malheureusement, vu qu'il n'y avait pas télékinésie dans les donjons, je ne l'ai pas eu. Donc 43 millions <rire> dans le cul les gars, ça fait mal. Screenshot si vous avez envie de partager vos îles ou des bugs, comme lui là me partageant un bug et tout. Vous avez des grades certifiés. Donc c'est avec des gens que vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas vous arnaquer si vous faites des trades ou quoi. Et euh, vous avez ici les recrutements pour les donjons. Dragon, Slayer, Coop, Guild, Recherche de Guild si tu cherches une Guild. Des salons vocales pour discuter. Ensuite, euh, voilà quoi. Donc en espérant que le Discord soit euh, parfait pour vous et que vous puissiez trouver des gens pour, avec, qui, euh, avec qui trade, échanger, partager, être amis et tout. Et puis voilà euh, J'ai tout ce que j'avais pour vous à vous proposer aujourd'hui Je vais dormir vu que je suis extrêmement fatigué Et moi je vous souhaite à tous une merveilleuse journée C'était Icons, ciao ciao